et bien bonjour à tous les amis c'est aujourd'hui on se retrouve pour sonic.dch c'est un sonic.exe donc on va commencer ça tout de suite voilà on passe le son voilà c'est très bien ça présenté voilà dch donc c'est une grande de sonic the 2 enfin une grande mag ce que je dis game de sonic the Donc on est avec Tel. Wow. On peut peut remonter, voilà. Il n'y a pas de live suis moi non je te dis ok j'ai envie... il a envie que je le suis il a apparu derrière moi ouais. Okay. Okay. Okay. Ah, ça va, il n'y a pas de. nyao Okay Ah, c'est du Ok, un bouton. Ok, ok. Regarde, donc on peut le chauffer dedans. PUTAIN Que j'en savais... Ok, faut aller vite en fait. Que j'en savais qu'il y avoir un outil qui est qui... venu pour chasser et venu pour chasser. Voilà bon. What Putain j'avais pas vu lui il m'a attrapé je... ouais c'était juste à côté de la sortie hey salut et toi. what tu sais t'as laissé tuer le renard mmh, ouais sauf que j'ai pas fait. ce truc fin de la démo Merci de...